Wonderland, c'est une sorte de guide de survie dans la brume, en fait c'est une plongée en apnée dans ma famille euh, qui est dystopique. C'est-à-dire c'est euh, le récit d'une déflagration, c'est celle de ma famille qui, se, qui explose à partir du moment, du moment où... Euh, où mon frère en fait euh, se fait incarcérer, euh, rentre en prison euh, à, sous des motifs un peu hallucinants comme séquestration, association de malfaiteurs, escroquerie. Et du coup, c'est aussi le récit de ma mutation en enquêteur, euh, en détective un peu déphasé, qui repart sur les, qui essaie de comprendre, d'émêler les fils de cette histoire, et qui essaie de comprendre ce qui arrive à mon frère en fait. Et les fils que je tire, m'a bah, me me ramène aussi à des souvenirs que j'avais longtemps enfouis en fait. Mes parents étaient psy. La question de ce livre, c'est est-ce que mon frère est fou Et d'ailleurs, la question de ce livre plus générale, c'est qui est fou dans cette histoire Est-ce que c'est l'auteur ou est-ce que c'est mon frère Donc je repars sur les traces, de, sur les racines de ma famille et sur la généalogie du désordre, en fait, de ce désordre-là, en fait, que, que je vis, ce chaos qui me et ce réel qui me percute. en fait. Puisqu'il y aura il y a des huissiers qui veulent saisir la maison de mon père qui est dans les landes, en fait, il y a des flics qui la perquisitionnent, il y a, euh, il y a des gitans qui rôdent euh, et qui recherchent des Rolex qui sont qui l'ont caché dans le potager parce que mon frère avait fait de cette maison le, la caverne d'Alibaba pour les gitans donc il y a des fantômes et donc c'est toute cette histoire que j'ai essayé de, de mettre en forme dans, dans Wonderland en fait le pays des merveilles, les landes, le pays des merveilles grillées. Je suis percuté par le réel. Le réel, c'est mon frère qui se fait emprisonner. Donc c'est.. Euh, et je suis percuté par le chaos dans lequel mon frère m'entraîne, en fait, avec euh, donc des, euh, un, des avocats qu'il qu ne peut pas payer, en fait, avec des mots qu'il n'arrive pas à dire, on n'arrive pas à comprendre cette histoire. Avec un père, qui se lui, qui se rêvait en gourou de la Garonne, psy, euh, RH, etc., n'arrive pas à surmonter cette histoire. Donc c'est le réel qui me percute, ce chaos-là dont je parle dans le livre. Et c'est ça, en fait, qui, euh, qui fait que je qui fait que j'écris cette histoire et que je me dis, bah, je, jamais je pourrais inventer ce réel-là qui, qui est plus fort qu'une fiction. Avec des vigiles, des, des fausses banques espagnoles, des, des inf, invraisemblables investissements de mon frère. Donc C'est toute, une, toute aussi une galerie de personnages secondaires que je croise dans les Landes, qui est complètement folle et que je ne pourrais jamais inventer en tant qu'écrivain. Qu C'est une fiction, en fait, ce récit. Même si je l'appelle roman, auto-fictif, psychédélique, c'est une fiction que je ne pourrais jamais inventer. Ouais, bah comme, comme dans Chronique d'une station-service, je pense que l'ironie euh, euh, doit avoir sa place dans la littérature française et que l'autofiction, même dans l'autofiction, qui est plutôt euh, qui a un genre qui est très primé en, en France, moi j'ai jamais voulu faire d'autofiction, j'ai toujours fui euh, l'autofiction et les histoires de famille, et du coup là j'ai été replongé, euh, replongé dedans et je me disais qu'on pouvait retravailler l'autofiction avec une forme avec un ton différent. Donc c'est. Il y a quatre saisons dans mon roman. Il y a un ton de polar en fait, de roman policier, il y a un ton de fantastique, parce que vraiment je croise dans cette maison des Landes des fantômes. Et oui. Et euh, un ton mélancolique, parce que mon père en meurt de cette histoire, en fait, mais il n'arrive pas tellement pas à surmonter qu'il va se laisser mourir en fait. Et mon frère, mon frère ne le reverra pas. Et aussi un ton absurde en fait. Un ton euh, globalement. Euh... Empreinte beaucoup d'auto-dérision de, de, et de dérision, parce que pour moi, c'est un cocon en fait. Ironie comme cocon, et comme seule possibilité de survie dans ce monde qui est fou.